Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cet épisode exceptionnel du 5 des experts. Je suis Julie, responsable clientèle professionnelle Société Générale. Et je suis Ludovic, directeur d'agence Banque Rhône-Alpes. Nous allons prendre quelques minutes pour répondre aux questions que vous vous posez sur le rapprochement des banques du groupe Crédit du Nord et Société Générale et en particulier pour votre compte professionnel, vos moyens de paiement, mais aussi votre agence ou votre conseiller. On commence tout de suite avec la question de Pascal. Quand est-ce que je deviens client de la Nouvelle Banque Eh bien Pascal, que vous soyez client du groupe Crédit du Nord ou de Société Générale, vous deviendrez tous clients de la Nouvelle Banque SG le 1er janvier 2023, date de la fusion des deux réseaux bancaires. Pour les clients du groupe Crédit du Nord, vous ne verrez de changements concrets qu'à partir du rapprochement informatique de nos deux réseaux au cours du premier semestre. Cela se traduira par la réception de nouvelles coordonnées bancaires de votre activité, un nouvel IBAN que vous pourrez communiquer à votre expert comptable et aux administrations. J'ai une bonne relation avec mon conseiller. J'espère qu'il ne va pas changer. Rassurez-vous Didier, dans la grande majorité des cas, vous allez conserver votre interlocuteur actuel. Et si votre conseiller professionnel est amené à changer de fonction, vous en serez informé comme nous le faisons habituellement. Mon conseiller sera-t-il disponible au même numéro de téléphone Oui, vous pouvez joindre vos interlocuteurs habituels au même numéro. Et s'il change de fonction, nous aurons pris le soin de vous en informer avant. Après le rapprochement, tous les clients de la Nouvelle Banque SG pourront aussi prendre rendez-vous directement dans l'agenda de leur conseiller pour échanger avec lui par téléphone ou le rencontrer en agence. C'est un nouveau service que vous trouverez sur le site et l'appli SG. Est-ce que je vais conserver ma ligne de découvert Oui Dominique, votre ligne de découvert est reprise automatiquement dans la Nouvelle Banque SG. L'analyse de sa reconduction ou de son évolution se fera avec votre conseiller pro, lorsque vous réaliserez votre bilan annuel d'activité. Et si son montant n'est plus adapté, votre conseiller pourra la faire évoluer. Car dans cette nouvelle banque, la plupart des décisions concernant votre compte professionnel seront prises dans votre agence. Est-ce que le RIB du compte de mon entreprise va changer Si vous êtes client Société Générale, pas de changement. Vous conservez votre RIB actuel. En revanche, si vous êtes client du groupe Crédit du Nord, votre RIB et votre IBAN changeront quoi en 2023 le moment venu, vous recevrez automatiquement un nouveau RIB. Vous le retrouverez sur votre espace client du site et sur l'appli Pro. La bonne nouvelle, c'est que ce nouveau RIB sera invariant. Ce qui veut dire que vous n'en changerez plus à l'avenir si vous transférez votre compte professionnel dans une nouvelle agence SG. Mon agence va-t-elle fermer Ce que je peux vous dire, Manon, c'est que la plupart des agences vont rester ouvertes. Et si votre agence doit fermer, par exemple si elle doit être regroupée avec une autre agence très proche physiquement, vous en serez informé deux mois avant. Ce sera l'occasion de vous présenter votre agence, son équipe, ses horaires et ses services. Dans tous les cas, il y aura toujours une agence de la nouvelle banque SG dans les villes où nous sommes déjà présents aujourd'hui. Pourrais-je toujours déposer des espèces dans mon agence Oui Frédéric, quoi qu'il arrive, si vous avez des espèces à déposer, SG vous proposera une solution pour les encaisser sur votre compte. Et si le service de caisse de votre agence ferme, nous vous proposerons un autre point d'accès à proximité. Ou un automate qui vous permettra de déposer vos espèces quand vous en avez le temps, que votre agence soit ouverte ou fermée. J'ai un resto avec 4 TPE, est-ce que je les garde Oui bien sûr Mehdi, vous conservez votre matériel et le contrat monétique que vous avez signé avec votre banque est repris à l'identique par la nouvelle banque SG. Ma carte business va-t-elle changer Non Véronique, vous allez conserver votre carte bancaire professionnelle. Le changement se fera naturellement à l'expiration de votre carte actuelle. Une précision côté groupe Crédit du Nord, les cartes business seront renouvelées au logo de la nouvelle banque au plus tard en septembre 2023. Vous les recevrez à l'adresse de votre activité professionnelle. Le site pour suivre mes comptes va-t-il changer Oui, tous les clients de la nouvelle banque pourront se connecter sur le nouveau site SG pour les professionnels. Je suis sûr que vous l'apprécierez pour sa simplicité d'utilisation, ses services. Les professionnels Société Générale découvriront son nouveau look début janvier, quand ils se connecteront. Côté groupe Crédit du Nord, nous vous informerons dès que vous pourrez vous connecter avec un nouvel identifiant. A noter que vous utiliserez le même mot de passe qu'aujourd'hui. Mes prélèvements automatiques sont-ils toujours valables Oui, vous n'avez rien à faire, en tout cas si vous êtes client Société Générale, car votre numéro de compte ne change pas. Pour les clients professionnels du groupe Crédit du Nord, nous nous chargeons de transmettre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 vos assurances ou vos crédits professionnels, nous vous invitons à regarder les autres vidéos du 5 experts. À, à très bientôt, bientôt.